C'est vraiment une décision de couple d'être de, de, responsable de la naissance de son enfant, et chez soi, dans le milieu familial. Nous avons décidé avec Patrick d'accoucher à, à la maison. Pour nos filles, on a créé le groupe Bien-Être bien euh, avec Patrick qui était responsable des Amis de la Terre donc, et en fait à l'intérieur du groupe des Amis de la Terre on était deux femmes à, à attendre euh, des enfants et donc on, on a trouvé un médecin qui a bien voulu nous accoucher à la maison et en, parce qu'il avait, avait fait son service militaire au Maroc et qu'au Maroc les femmes euh, elles, euh, elles appellent le toubib que lorsque c'est grave quoi. Donc en, ils se sentaient en mesure de nous accoucher, d'autant plus que moi j'avais déjà fait deux de accouchements à l'hôpital et que ça s'était bien passé. Donc euh, on a créé le groupe Bien-être, on a passé des films justement sur la naissance à la maison, tout ce que ça apportait. Regarde, elle a les yeux ouverts, c'était, les sages-femmes sont venues discuter, euh, expliquer que, comment ça se passe, enfin voilà. Il y a eu une sage-femme qui est venue euh, une ou deux fois, euh, vérifier comment le bébé se portait. Et donc, euh, nous avons accouché nos, nos deux filles à la maison. On avait juste oublié la musique et c'est le Toubic qui nous a dit « Vous avez oublié la musique <rire> !» Voilà. La sage-femme, elle a fait la soupe à l'oignon et euh, tout s'est bien passé. Euh, voilà. ah, c'est extraordinaire un bébé quand même. Tu, tu, tu sors de toi un être qui a les doigts ils sont impeccablement faits, t'as les ongles, enfin c'est un bébé quoi, enfin c'est... incroyable. Le tout Toubible était rodé, la sage-femme était rodée, ils avaient fait d'autres accouchements, ils avaient acheté la bouteille d'oxygène entre-temps pour être hyper au point parce que l'hôpital était à une heure, donc euh, c'était l'hôpital de Nantes qui... voilà. Donc en fait ils étaient... non non, ils étaient super rodés, ça y est, on n'avait pas de problème. Karine est arrivée, euh, j'ai su, enfin, après au quatrième, tu sais quand est-ce que ça arrive, donc j'avais nettoyé, briqué les gamins la veille, tout, euh, tout était en place, il n'y avait pas de problème. Patrick était là, <rire> voilà, parce que je le suis fait à la trace, <rire> je me baladais avec une bassine, euh, pour que, parce qu'on m'avait dit, oh là, le quatrième, il arrive euh, comme une fusée, ben non, elle a fait comme tout le monde, elle est arrivée tranquillement. <musique> Les deux garçons sont, sont arrivés pour euh, voir la naissance de leur petite sœur. Et euh, ils étaient émerveillés, c'est le, le Toubib qui a pris les photos, parce que nous on était, on était ailleurs. Et euh, c'est le grand frère qui a coupé le cordon ombilical de sa petite sœur. Et euh, il leur a donné, ils, ils ont donné le bain à leur petite sœur. Et, et c'était un moment très très chaleureux, très très fort pour nous. Je pense que c'est un c'est un acte que tu fais en couple, mais euh, enfin où toute la famille a participé, mais c'est un acte euh, fondateur quelque part parce que tu t'accueilles un être. Enfin, mais voilà. Ce qui était incroyable, c'est que autant à l'hôpital, euh, Patrick, euh, s'est pas du tout senti concerné par la naissance des garçons. Enfin, il était ravi d'avoir des garçons, mais c'était moi qui m'en occupais, je donnais le sein, enfin bon, etc. Donc, euh, il ne s'est pas du tout senti autant concerné qu'une naissance à la maison où c'était lui qui, finalement, était le, le chef d'orchestre de tout ça. Donc, euh, il s'est occupé des filles, enfin voilà, il, il faisait les courses. Il a, il a pris un mi-temps à l'époque pour pouvoir accoucher à la maison et... Et euh, voilà, mais c'était un, un bel acte, hein? on, nous sommes... Et on peut pas, je ne peux pas dire que c'est mon accouchement, je dis toujours, on a accouché, c'est notre accouchement, c'est... voilà. C'est... c'est... c'est c'est assez extraordinaire. Mmh. Accoucher euh, délibérément, il y a 33 ans, à la maison, en milieu rural, ce n'était pas un acte simple. Ça a été vraiment une décision que j'ai dû prendre parce que les femmes en milieu rural avaient gagné 8 jours de vacances en allant à la, à la clinique ou à l'hôpital. Et moi, j'étais en sens inverse, je faisais le contraire. On avait tout faux, strictement. Quoi. Euh, les agriculteurs, et surtout les agricultrices, demandaient euh, depuis 20 ans un statut et, et notamment euh, une semaine de vacances quand elles accouchent. Brigitte, elle, elle, elle accouchait à la maison. Euh, donc c'était en contradiction avec euh, le, les besoins féminins de, de cette époque-là. Là on allait à, à contre-courant de tout le monde, ça c'est vrai. Ça m'a demandé de... de à lâcher prise et de faire confiance. À l'époque, euh, on est dans une région rurale et c'était très mal vu d'allaiter son enfant. J'ai quand même fait la démarche d'allaiter mon, mon garçon parce que pour moi c'était important. Donc on nous donnait des pilules, presque systématiquement, pour euh, arrêter la lactation. Et donc, euh, donc moi j'ai sorti mon sein et j'ai allaité mon enfant, malgré voilà, tous les regards euh, choqués. Comment on, on est encore comme une vache à allaiter son enfant, c'est pas possible. Et en fait, je ne regrette pas. Sur Châteaubriand, on a, y a, on a, on a vraiment le choix parce qu'il y a des, des sages-femmes en libéral et qui, qui ont accepté d'accoucher à la maison. C'est ça que je trouve formidable, c'est qu'on peut vraiment choisir les deux actuellement. Aussi bien l'hôpital que la maison. Et à l'hôpital, tu vois, à Châteaubriand, il y a une, une salle nature. Donc on, vraiment, on essaye de privilégier les femmes dans ce sens-là, vraiment.